Votre cinquième maison, une excellente énergie pour vous divertir, avoir du plaisir et faire l'amour même aussi. Votre pouvoir de séduction fera tourner des têtes et si vous étiez célibataire, c'est le moment propice pour demander à quelqu'un de sortir avec vous. Vous vous sentirez chaleureux et heureux pour une raison inexplicable. Vous recevrez des compliments à gauche et à droite. Votre créativité sera en éveil et votre popularité vous ouvrira des portes. La chance vous sourit, profitez-en. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi AM pour l'Europe. La lune sera dans le verso, votre sixième maison. Une période fluctuante, des fois stressante et des fois plaisante, mais généralement Productive. Euh, vous serez incité à être discipliné si vous voudriez euh, arriver à exécuter toutes vos tâches d'une manière diligente. Mais aussi, prenez soin de votre santé et ne pas trop vous épuiser. Déléguez certaines tâches si possible. Jeudi, vendredi et samedi pour le Québec.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 votre attitude bienveillante et encourageante peut apporter de nouvelles amitiés. Il serait difficile pour vous euh, contrôler, euh, pour contrôler vos émotions de temps en temps. Alors si vous vous sentirez irritable ou impatient, ça serait le temps de vous retirer de la situation. Relaxer et vous détendre avec un petit café tout seul, cela aiderait beaucoup.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 Profitez-en aussi pour avoir du plaisir avec vos bien-aimés et vos amis, surtout que les énergies de, ces, euh, de cette période sont très propices pour les réunions sociales ou même les réunions professionnelles. Rassurez-vous, en plus, les prochaines journées seront encore plus plaisantes.